Saluté discipuli. Aujourd'hui, nous allons découvrir les adjectifs de la première classe en latin. Il existe deux catégories d'adjectifs en latin. Les adjectifs de la première classe, présentés par trois formes bonus, bona, bonum, ou pulcher, pulcra, pulcrum. Et les adjectifs de la deuxième classe, présentés par deux formes, que nous étudierons dans une prochaine vidéo. Les adjectifs peuvent être, comme en français, épithète, attribut ou apposé. Les adjectifs en latin se déclinent. Les adjectifs de la première classe sont présentés aux trois genres au nominatif singulier. Bonus pour le masculin, bona pour le féminin et bonum pour le neutre. Voici la déclinaison de bonus au masculin. On remarque qu'il s'agit du modèle de la deuxième déclinaison des noms, comme Dominus. Au féminin, Bona va se décliner de la manière suivante, et nous remarquons qu'il s'agit du modèle de la première déclinaison, comme Rossa. Et enfin, au neutre, voici la déclinaison de Bonum, il s'agit du modèle de la deuxième déclinaison neutre, comme Templum. Voilà pour le singulier. Au pluriel, ça va fonctionner de la même façon. Modèle toujours de la deuxième déclinaison pour le masculin. Modèle de la première déclinaison pour le féminin. Et modèle de la deuxième déclinaison neutre pour le neutre. Voilà aussi pour le pluriel. Quelques adjectifs sont en ER sur le même modèle que Puerre ou aguerre, les noms en ER de la deuxième déclinaison. Ils se déclinent de la manière suivante. Donc là, il s'agit du modèle de la deuxième déclinaison des noms en ER. Au féminin, ils ne vont pas changer par rapport au aux adjectifs première classe que nous avons vu précédemment « bonus, bona, bonum, et au « neutre » non plus. Attention, pour trouver le radical, on enlève la terminaison du génitif « pulcrae » moins « ae » qui donne « pulcre » qui est en noir ici sauf pour le nominatif vocatif masculin puisque c'est un nom en « er » et qu'il est particulier. Mais ensuite, on observe bien le radical poulcre. Au pluriel, nous avons exactement la même chose que pour les noms des deuxièmes et premières déclinaisons. Les adjectifs s'accordent en cas, genre et nombre au nom auxquels ils se rapportent. Exemple, bonum dominum wideo je vois le bon maître. Ici, l'adjectif bonum est épithète de dominum, qui est COD du verbe wideo. Je dois donc le mettre au même cas, accusatif, au même nombre, singulier, et au même genre, masculin, que le mot dominum. Comme l'adjectif doit se mettre au masculin, on le décline sur le modèle des noms de la deuxième déclinaison. Or, le nom « dominum » appartient à la deuxième déclinaison. Donc dans cet exemple, le nom et l'adjectif riment puisqu'ils appartiennent tous deux à la deuxième déclinaison. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le nom et l'adjectif peuvent appartenir à deux déclinaisons différentes. Dans ce cas, ils ne rimeront pas. Voyons un nouvel exemple. « Bonum nautam uideo » Je vois le bon marin. « Nautam » est masculin mais il appartient à la première déclinaison. L'adjectif première classe au masculin se décline sur le modèle de la deuxième déclinaison. Les deux mots ne riment donc pas, même s'ils sont bien tous les deux, au masculin, singulier, accusatif. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre les adjectifs première classe en latin.